Ouais, Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais tranquille, alors là je viens de tomber sur cette vidéo de Zlatan Ibrahimovic, mais c'est du grand n'importe quoi, mais comment il s'entraîne lui, qu'est-ce qu'il veut faire, il veut soulever la terre entière ou quoi, hein, donc lui il s'accroche, littéralement, en arrière comme un chien posé, et puis c'est comme ça qu'il fait ses abdos quoi, non mais lui il est pas humain, nous on pensait que les cyborgs ça existait que dans Dragon Ball Z, ou que dans les mangas, mais non Zlatan Ibrahimovic, c'est officiellement un cyborg. Donc tu vois là, à l'Est, c'est ça qu'ils sont en train de fabriquer. Nous, on est là en train de faire des humains normaux, mais eux, ils sont en train de fabriquer des cyborgs. Tu peux pas me dire qu'à 40 ans, le mec, il est toujours au top du top du football et regarde les entraînements qu'il fait. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Toi, imagine, tu arrives dans la salle pour t'entraîner, pour faire un petit peu de muscu, pour travailler un petit peu tes biceps ou bien tes, tes cuisses. Et tu vois un mec qui est en train de s'entraîner comme ça. Ah non, mais là, je peux te dire directement, va faire de, de la nage, de la natation, ou bien tu vas faire du vélo. Là, tu vas travailler tes fessiers, tu fais des, tu fais des comment on appelle ça là, des squats. Ben bah oui, parce que là, là, si tu te mets à côté de lui, tu vas ressembler à un bambin, à un pantin désarticulé. C'est du grand n'importe quoi. Non, Zlatan Ibrahimovic, c'est plus humain. Tu vois ce que je veux dire Là, ça y est, c'est officiel. Zlatan. Déjà, quand tu dis « Ouais, je vais te Zlatan », tu sens que c'est pas un truc doux que je vais te faire. Tu vois Quand tu dis à quelqu'un « Je vais te Zlatan tu, », tu sais que c'est pas un câlin qui va te faire. Quand maintenant tu ajoutes « Je vais te Zlatan Ibrahimovic », oh là là, là ça veut dire que tu veux terminer avec lui, que tu en as marre et que ça… Là, là tu veux le totalement le désintégrer. Tu peux pas me dire qu'un humain disposé, normalement, qui a 40 balais, qui a je sais pas combien d'années de football, peut continuer à être comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il mange, lui Qu'est-ce qu'il boit hein Tu vas me dire, ouais, mais non, mais voilà, c'est c'est comme ça, Fouji tu dis n'importe quoi, l'hygiène de vie, elle est parfaite, il mange bien, non, tais-toi. Là, c'est des secrets bizarres, scientifiques, qui sont sous nos yeux, là. Non, non, mais ça y est, là, voilà, tout s'explique. C'est comme ça, le mec, il arrive à soulever sa jambe comme du n'importe quoi. Il dit bonjour avec sa jambe et tout. Il fait du grand n'importe quoi. Moi, si je te dis, hein, Zlatan Ibrahimovic, il vient en France, à Paris. Chez moi, il me dit, je suis ton père. Je lui dis, bah, bien sûr. Personne n'a jamais douté de cela. Qu'est-ce que tu racontes Viens t'asseoir, papa. Tu as des pensions alimentaires à payer, d'ailleurs. Voilà, tu vois ce que je veux dire J'accepte, tu vois. Il n'y aura pas de débat. Aucun débat avec ce monsieur. Ce monsieur-là, il est capable de fracasser des gens qui sont dans l'UFC. Alors que c'est un footballeur. Tu vois les footballeurs qui courent derrière le ballon alors qu'ils ont un short et un maillot, là. Lui, là, il peut enlever son short, son maillot, et puis il dit, viens, tu vois il frappe tout le monde. Et puis après, il reprend le ballon. Il se rhabille et il joue. Il met les buts alors qu'il a 40 balais. Non, mais on va où là Hein Calme-toi, Zlatan. Hein Parce que nous, on est là, là. On a la vingtaine. On n'arrive pas à faire ça. Qu'est-ce que tu veux nous dire là Que t'es plus jeune que nous Hein T'as encore 16 ans C'est ça T'es dans l'âge de la jeunesse Vieillis un peu là.